Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque Nationale Française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales comme Miss Caroline de Banderne, la Marianne de mai 68 Robert Baer, directeur de la CIA Paul Kiles, ministre Philippe Carsenti Dr Katarabou Diab, politologue Dr Razmara, ministre Prince Patrick Ali Parlavi Général Henri Paris, Rémi Offrère, Jacques Millard, maire et député, Henri Caillavé, sénateur, Amad ben -Nour, ministre, Serge Maître, président de l'AFUB, Pierre-Henri, Jacques Vergès, avocat, Robert Ménard, Roger Hernu, président des Francs-Maçons, Daniel Gelin, acteur... Mehdi Bazargan, Premier ministre, Pierre Marion, patron de DGSE, Général Abbas Garibagui, ministre et chef d'état-major de l'Armée impériale perse, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, Eli Barnavi, ambassadeur d'Israël, François Lebel, maire, José Bové, député européen, Ari Ben Menache, Eric Alfen. commandez ce livre chez Amazon, sinon envoyez 39 euros sur notre compte Paypal à l'adresse institut.avesta.net Institut.avesta.net Dialogue avec l'histoire, le monde parle avec vous à travers David Abbassi. Par David Abassi, écrivain et historien. Tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. En vacances En pause du travail Dans la file d'attente Dans le train Ou dans l'avion Achetez en un clic les livres de David Abbasi sur Amazon et lisez tout de suite Livraison instantanée Fierté historique pour la radio ici et maintenant. Suite à la proposition de David Abbassi, et Emmanuel Macron n'a plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes